Attiré par le ciel Et l'odeur de l'essence Mon corps se tient dressé Dans la tempête d'océan Juste derrière vous, sur la jetée Le désir monte, rien d'anodin dans l'amour infernal depuis des lustres. J'ai croqué sans scrupule dans la pomme rouge empoisonnée. Attiré par les flammes et l'odeur de l'essence. Je, je me décale, les pousses décorent. Là où il y a pas de plaisir. Des états suaves assèche la ma langue à acerbe. J'ai pas la grâce, béni béni béni béni moi, béni moi, béni béni béni moi. On a pris tellement d'élan que chacun de nos pas d'école, nos désirs embrassent des grandes vallées en drinople, de vives phrases félicites, vagues, sagas, Faut des hectares de terrain pour y étaler nos atomes. Tout, je ne touche pas la grâce mais... On nage dans le bonheur avec passion Dans le bus magique Sur le fleuve de l'amour Sur le fleuve de l'amour Juste comme un dieu Dans une petite fable idyllique De périls et d'aventures Pur étreinte comme ralenti Je veux mourir dans tes bras Sourire au <tousse> lèvres Là où il y a y a pas de plaisir, plaisir. On lâche dans le bonheur avec passion, passion. Attiré par les flammes, le ciel et l'odeur de l'essence. La clé de feu, tachée de sang. Les, les yeux baignés de larmes, s'il faut mourir. Béni, béni, béni-moi. Mourir dans tes bras, sourire en l'air. Béni, béni moi Tututou touche pas grâce Béni, béni, béni moi Béni, béni moi Béni, béni moi Tututou touche pas la grâce Béni, béni, béni moi Là où il y a gel n'y a pas de plaisir Y a pas de plaisir Y a pas de plaisir